Bonjour, c'est Christelle de Califrame.com. Nous voici dans cette vidéo consacrée à Showit et qui va cette fois ci te montrer les templates que tu peux choisir gratuitement lorsque tu t'inscris à Showit. Donc, quand tu t'es inscrit à Showit, euh, si tu n'as pas vu, regarde la vidéo précédente pour voir comment faire. Tu as la possibilité en plus de tester gratuitement pendant 14 jours et euh, tu vas donc avoir la possibilité, une fois que tu t'es inscrite d'accéder donc à cet écran dans lequel tu peux voir qu'il y a différents templates. Il y a pas mal de templates pour les photographes car Showit était une plateforme vraiment appréciée des photographes au début, mais désormais énormément de, de coachs ou de business en ligne sont sur cette plateforme. Donc il te suffit tout simplement de regarder un petit peu les différentes templates. Donc imaginons que je clique par exemple sur celui-ci, Clarissa. Lorsque je clique, en fait, j'ai un aperçu mobile qui s'affiche ici, ce qui me permet de voir la, la façon dont ça, le site va réagir sur version mobile. Et je peux cliquer également ici pour voir le rendu sur version ordinateur. Une fois que euh, je me suis décidé, il me suffira tout simplement de cliquer sur « Start with this design ». Si jamais je ne suis pas convaincue par ce design, je clique en haut à droite sur la petite croix et je descends pour regarder s'il y a un autre design qui pourrait me convenir. Encore une fois, donc je clique, je regarde la version mobile, la version ordinateur et si ce design me plaît, je clique sur « Start with this design ». Une fois que j'ai cliqué sur Start with this design, je vais pouvoir customiser tout ce qui se trouve à mon écran, c'est à dire euh, changer le logo, changer les images, le texte, etc. Et je peux même ajouter des sections si j'en ai besoin. Mais en, en tous les cas, euh, si je débute et que je n'ai pas envie d'aller trop loin dans la customisation ou que je ne me sens pas sûre de moi, je peux tout simplement utiliser ce qui m'est proposé dans le template sans avoir besoin à créer plus. Tout est déjà pensé pour que le design soit cohérent en termes de police d'écriture, en termes de style. Donc, je peux très bien réutiliser ce type de template. Voilà comment ça fonctionne pour utiliser un template gratuit sur Showit. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée à Showit. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles parutions A bientôt.